Alors, je vais regarder depuis quand j'ai pas posté de vidéo. Voyons voir. 11 mois oh J'aurais dit 6 mois comme ça, mais ça fait 11 mois. Ok, ça fait presque un an que j'ai pas posté sur cette chaîne. Bon bah. Ben... bonjour, j'existe toujours. Je vais fermer la porte parce qu'il y a du bruit. Je vous fais cette vidéo pour vous faire un coucou, pour vous annoncer mon retour et pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai disparu depuis tout ce temps et euh, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 11 mois, 11 mois c'est fou j'ai eu une période difficile, ceux qui me suivent sur Instagram le savent ça a été un peu mental breakdown l'été dernier mais ça va beaucoup mieux et euh, ouais pendant cette période là euh, honnêtement euh, pendant vraiment longtemps là j'avais plus du tout euh, envie enfin j'avais envie mais j'arrivais plus en fait à faire de chansons ou même à faire des photos et tout j'en faisais un petit peu mais euh, je me lançais dans des projets, je les abandonnais, ouais. c'est cool parce que ça a fonctionné de prendre du temps pour revenir parce que là je suis dans une période où j'ai vraiment envie de créer, où je fais pas mal de choses. Du coup ces derniers temps, ce que j'ai fait principalement, c'est des concerts avec mon spectacle de reprise. Là j'ai pas mal de concerts en fait, surtout pour cet été dans le sud de la France. Voilà, j'interprète un peu à, à ma manière des morceaux. Je vais vous dire ma, ma setlist, ça peut être sympa ça. Il est où mon truc Il est là, voilà. Mon classeur avec les paroles, les accords des chansons que je fais. Donc euh, je vais en prendre comme ça au hasard pour vous dire. Par exemple, je fais Fly Me To The Moon de Frank Sinatra. Je fais euh, « J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime » Je fais « Back to Black » de Amy Winehouse « Just the two of us »« Gatekeeper » de Faced. Je vous filmerai certainement des reprises euh, pour que vous voyez un peu hein, ce, que, ce dont je parle « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel « Magnolia Forever » de Claude François Donc vous voyez c'est un peu, euh, c'est des morceaux euh, quand même assez... Euh, ça part un peu dans tous les styles, bon en restant quand même euh, pop, folk, euh, jazz, euh, voire rock des fois. Et euh, à chaque fois ces morceaux je les, je les réarrange dans, dans mon univers euh, et tout ça. Je vous ferai, euh, je pense que je vais vous filmer euh, Magnolia Forever de Claude François. J'aime bien, euh, bien la version de, de ce morceau. Euh... Que, que je fais. En fait, dans ce spectacle de reprise-là, j'ai sélectionné des morceaux euh, qui m'inspirent, dont j'aime la mélodie, dont le texte me parle. Et en même temps, j'essaie de faire un peu des chansons que tout le monde connaît euh, pour la plupart. J'ai aussi des morceaux euh, qui sont pas très très connus, comme euh, par exemple Laura Marling, ou même la chanson de Faist que je fais, elle est, pas, elle est pas très très connue. Et donc ça, euh, je le joue pour animer des événements dans des bars, dans des restaurants, euh, des soirées. Et cet été, j'ai... Euh, pour l'instant, j'ai 23 concerts de prévus. Vous pouvez retrouver les dates, si vous êtes intéressé, si vous êtes dans le coin, sur mon site internet. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Ensuite, au niveau de la photo, l'été dernier, j'ai fait une super découverte. Dans ma ville à Béziers, il y a un lieu qui s'appelle La Spire. Et c'est un lieu qui, est, euh, qui a été créé par le collectif Surveyor One. Et c'est un lieu consacré à l'image, photo et cinéma. Donc euh, ils ont en fait récupéré une ancienne banque qu'ils ont transformée en laboratoire et euh, ils font plein de trucs, ils font des expos, des événements avec euh, des projections euh, de films. Euh, ils proposent aussi de venir développer soi-même ses propres photos et faire des tirages aussi. Donc moi, vous imaginez bien que quand j'ai découvert cet endroit, j'étais trop contente. Quoi. Et ça a été un, une aubaine pour moi, ça m'a donné aussi envie de de me remettre à l'image. Donc c'est pas arrivé tout de suite, hein. j'ai eu une période où, où j'avais envie de m'y remettre mais je sais pas, je, je, je l'ai pas j'y arrivais pas. Mais là, ça y est, c'est reparti depuis, depuis peut-être un mois ou deux, j'ai recommencé à faire des photos et voilà, je les développe là-bas. Je fais pas encore les tirages là-bas, enfin en noir et blanc, j'en ai fait quelques-uns mais euh, c'est à venir. Et ce qu'ils font aussi, c'est de la vidéo avec euh, des appareils anciens, donc euh, du 16mm et du Super 8 et ça, ça m'intéresse trop. Filmer en Super 8, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'expérimenter là pour, euh, pour ici, pour Youtube, pour faire des, des vidéos pour mes musiques, euh, les prochaines chansons qui, qui arriveront et tout ça. À ce propos, donc où est-ce que j'en suis par rapport à mes compositions Donc après toute une période où j'ai essayé de faire des choses, ça ne me plaisait pas, euh, vraiment, j'ai pataugé à euh, essayer de faire évoluer mon style et tout, mais euh, ça ne me plaisait pas. Ce que je faisais euh, ne me plaisait pas. Et là, euh, enfin, je recommence à faire des choses qui me plaisent, qui me parlent. Et euh, donc euh, pour l'instant, là, j'ai rien à vous partager parce que j'ai envie de prendre le temps de bien développer les choses. Mais euh, bientôt, il va y avoir euh, du, nouveau, du nouveau contenu, de toute façon cette vidéo là c'est pas pour vous présenter des nouvelles choses, c'est vraiment juste pour vous tenir au courant de ce que j'ai fait. Honnêtement pour l'instant sur Youtube, vraiment concrètement, je sais pas, j'ai une idée plus ou moins de ce que je vais me remettre à poster, mais euh, je me suis pas encore vraiment fixé une idée euh, fixe hein, justement. Mais par contre ce que je vais faire c'est que euh, je vais envoyer des emails, où je présenterai à chaque fois euh, les nouvelles choses que j'ai créées dans le mois que ce soit au niveau photo, au niveau musique ou au niveau vidéo aussi et euh, tout ce qui est personnel, de l'ordre du processus créatif et tout ça c'est quelque chose que je vais partager plutôt par mail pour l'instant et ensuite sur Youtube je verrai euh, ce que je vais mettre en place mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, il y a le lien en bio quand vous vous inscrivez, vous recevez une chanson. Là, je vais envoyer la newsletter de mai très bientôt dans les jours qui viennent. Et il y aura notamment euh, les photographies euh, à l'appareil photo jetable que j'ai faites euh, ces derniers temps, ces derniers mois. Du coup, si vous voulez être tenu au courant de ce que je fais, c'est la meilleure manière, en tout cas, parce que, comme je vous l'ai dit sur YouTube, pour l'instant, je sais pas du tout ce que je vais poster. Ce mail, je vais l'envoyer tous les mois, en début de mois, et euh, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. En tout cas, voilà, ça me fait super plaisir d'enfin avoir cette énergie créative qui... qui revient. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous tenir au courant, pour vous dire que j'existe toujours. Voilà. Gros bisous